le mâché, le mâché, pour te faire une commission, mon roi, quoi pour te commission, pour aider maman. Ah. De maman, yo, pas de maman, yo, yo, yo, pas de le matin, yo, le ve bonnet, donc, yo, yo, l'école, après, fou, y'a travail, ensuite, après-midi, faut bon, le son, ensuite, faut le fait, couture, maman, extraordinaire, So I'm So I'm going on oh, a fait manger, c'est réel plat si voisinage passé. On mangeait pas content. C'est bon pour ça. Donc, on le mal. Il y a qui pibale toujours. Nous mm -hmm. mm -hmm. apprenons à penser aux autres. On a caillou, on a c'est c'est une plate si mange le matin on va aller à l'école on va manger on tourner vers midi on va manger pour manger Pas on va manger à dis si l'autre pour manger. Pour manger. Tant bon vous mangez, il faut aider maman préparer, manger. Quelle belle éducation! Tant que maman préparer, manger. Pile poids, pile poids, pile poids, les poids. Les les pour le tout le pour le casser, pareil, pour tout le jour. <laughs> Les pois, bien de bruit. Ils sont prêts, Et les poids, et les Mes amis, mes moments, ils des tignes, les Mais, ne les pas Pour la lèche, à, vin, à, vin, à, vin, à vin. Ah! botin de neuf pour faire qui les laisse, qui les sèche, les machines matinales, les machines. Oui, une époque. les les tout le monde a mangé. donne donné, donné, mais ma que tu préparais préparer. de de de tu On se pose une autres couturières, se rendre parfaite. T'as gué la jambe, mais en tant que maman en tant que maman aussi. Une source, une source pour aider maman, grand Un bon, ma. bon exemple, maman. C'est important. Éducation, bonne solution. Éducation, bonne solution. Nous avons passer à économiser. En général, nous dormons bien. Nous avons bien dormi. Ça motive. Merci maman. Couche à toi, ba. Couche à chapeau Une culturelle, une culturelle pour les structures pour une nation mères les mères de la mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. pas gêneaux, nous nous petit qui petit maman on fait manger ti Étudier. Étudier-tu? <'en> Faites tout ça, gagnez, donné. Tout l'argent doit donné. Arrêtez l'entrée pour taille, vous l'ajoutez. A comme ça? tout le monde très bien autant qu'on capable. pas dire ou est trop petit toujours et bien petit pasteur toujours et bien petit pasteur nous ouais ça oui une belle vie le yon les